<rire> C'est beau, hein vous avez la vie sur la. Ça tourne là hein Ça tourne, Ça tourne. Là c'est beau hein. maintenant vous avez la vue sur la mer, c'est magnifique hein. Sacré guy. Hein. C'est pas la mer ça Non, c'est pas ta mer, non oh, mais <rire> <c 'est... rire> oh, oh, Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette série de vidéos. On vous rapporte oui, les, oui, oui. les meilleures citations, les meilleurs enseignements que nous avons reçus. Des plus grands conférenciers, des plus grands sportifs, des plus grandes ah, personnalités. Ouais. Que des gens top hein, hein monde, Des gens du comme Du show me. business américain ah, ouais. et international. Nous étions 1700 conférenciers internationaux à cette, à cette convention, c'était extraordinaire. Mais ils ont pas tous parlé hein que... Même, parce que non. 1700, non, ouais. c'est les meilleurs qui ont parlé. Bien sûr. Mais malheureusement, euh, tu devais parler, puis au dernier moment, il y a eu... Euh... Mais ils ont trouvé meilleur, qu'est-ce ah que ouais, je te Non, voilà. tu... non c'est pas possible. <rire> c'est ont... Non, à avait... mon avis, ils ont sauté une ligne. Il y avait bien meilleur Dans la foulée, comme je vous le disais, donc comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, euh, nous allons euh, passer en revue avec vous euh, encore une citation dans cette vidéo-là, une citation qui, moi, m'a particulièrement touché. Ça vient hey. droit du cœur. Euh, Guy ne sait même pas quelle est la citation non. que je vais utiliser. Non, je sais pas, il me le dit jamais. Je, je le dis pas. jamais. Donc non. là, il va découvrir en même temps que vous la c'est pas une connerie hein non non hein en général non dans ce genre de vidéo là <rire> j'évite on vous avait parlé dans la vidéo précédente d'un Nils Brabant, ah, notre ah Allemand oui. de Berlin ah, qui génial, vit à Londres génial nous étions à son à son atelier ouais. et il a encore dit quelque chose de super important ouais. et ça je, ça me tient beaucoup à cœur il so, a dit que les Allemands n'avaient pas les Allemands n'avaient pas d'humour ça c'était dans son... dans son intervention sur scène. Il n'y a pas d'accélérateur dans les expériences. Ne jamais croire ceux qui vous promettent du succès immédiat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autour de nous, sur internet, des gens vous font des promesses extraordinaires et chères, et chères, pour des montants mais faramineux, en vous disant Venez vous abonner à ma newsletter, venez vous abonner à mon programme et je vous garantis d'avoir du succès. C'est charlatan ça, et, charlatan. Et qui vous promettent mon émerveilles en un claquement de doigts. Je vais vous expliquer comment moi je suis devenu riche, je vous le dirai, 3000 dollars. Comment faire pour gagner des milliards Venez me voir, allez sur mon site, et je vais vous payer pas, pas cher, hein, seulement 30 000 euros et mon programme est super, il dure 5 minutes. Ou il y a des gens qui se lancent dans un business et se disent dans 6 mois je vais avoir le même succès que ouais, quelqu'un qui s'est ouais, lancé ouais. il y a 30 ans. On voit euh, dans notre business aussi, ouais. et avec tout le respect que j'ai, avec tous ceux qui débutent, bien entendu, ouais. on a tous dû débuter. Ouais. C'est pas ça la question. C'est juste chaque chose à sa place, ouais. chaque chose en son temps. Avant d'arriver au niveau auquel je suis arrivé, j'ai eu des années et des années de chutes, d'essais, de, de, de travail, de polissage. C'est pour ça que je fais la vidéo avec lui, parce que moi quand je fais une vidéo, j'oublie d'enlever la capsule, alors c'est tout noir. La dernière, j'ai fait une vidéo, il n'y avait que le son. Mais c'est vrai, attends, Donc, une fois oh. j'avais fait la vidéo, il n'y avait pas le son, il y avait l'image et pas le son. Ah ben voilà. Et une fois, il y avait le son et pas l'image. J'ai pas pu coller les deux parce que ça ne correspondait pas. Ça, et si je l'avais fait, personne n'aurait rien compris. Donc chers amis, si vous débutez dans un projet... Si vous pensez vouloir réussir dans un voilà. projet, donnez-vous aussi le temps. Si voilà. vous êtes dans l'urgence, c'est que votre motivation n'est probablement pas, pas au bon endroit. Il n'y a pas d'accélérateur dans les expériences. Nous sommes tous sujets aux mêmes 24 heures, aux mêmes déboires, aux mêmes contraintes. Et nous sommes tous obligés de nous relever voilà. quand nous tombons. Ce et sont... ceci demande voilà. du temps. Ce sont des marches. Exactement. Donc, on passe des marches. Voilà, exactement. On passe des marches. Et puis ces marches, c'est euh, un échec, c'est une réussite, c'est un échec, c'est une réussite. Et petit à petit, on s'élève dans l'échelle et on monte l'escalier du succès. Mais comme dit Michel, on ne peut pas réussir du jour au lendemain. Donc ceux qui vous font ce genre de promesses, ce n'est pas possible. Soyez vigilants, mes amis. Vous voulez réussir un projet, visualisez-le. Ayez en tête l'objectif pour lequel vous voulez réaliser ce projet. Mais soyez également patient et persévérant. Voilà. Parce que c'est en persévérant et accepter l'échec que vous arriverez à avoir de la gratitude pour votre réussite. Vous pourrez célébrer votre réussite. Aujourd'hui, je célèbre ma réussite. Si je regarde mes vidéos que je faisais il y a 10 ans, mes ouais. conférences que je faisais il y a 10 ans, aujourd'hui, je les supprime parce que j'en ai envie, hey, mais ça m'a Il conspire. est plus beau aujourd'hui quand même, il est plus beau aujourd'hui. Voilà, soyez patient mes amis, ouais, soyez patients ouais. C'est continuer quand on a vraiment envie d'arrêter, on en a parlé dans l'autre vidéo, c'est 5 secondes où on s'est dit j'arrête, et en fait c'est là que le succès va arriver, et c'est sûr que quand on peut vous promettre quelque chose, on peut vous promettre d'aller vers le succès si vous faites un certain travail, mais le, les gens qui vous proposent, D'arriver directement au succès avec un claquement de doigts et en cinq, en cinq vidéos, c'est pas possible, Exactement. en cinq formations, Exactement. ça prend du temps et c'est la raison pour laquelle je passe mon temps moi à dire que si vous avez un commerce et que vous avez des clients, soignez-les, occupez-vous d'eux, prenez du temps pour eux et le succès va arriver, va arriver, et vous allez être surpris du résultat. Exactement, chers amis, n'abandonnez jamais, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos rêves, ici on est dans le pays ou les rêves. On est là sur le par, le parvis où Martin Luther King a donné son discours. I have a dream. Si vous avez un rêve, faites tout ce que vous avez en votre pouvoir pour y arriver et entourez-vous des ouais, bonnes personnes, personnes. entourez-vous des gens qui vont vous tirer vers le haut, Exactement. des gens qui vont vraiment croire en vous. Ne vous entourez pas de gens qui vous enfoncent vers le bas parce que forcément ben, vous n'y arriverez pas. Tu as raison, les gens positifs et puis aussi les gens qui vous demandent pas tout le temps des de l'argent, de l'argent, de l'argent, parce que ça c'est pas bon signe. Exactement. Ce qui est certain, c'est que c'est sincère, c'est que ça vient du cœur, on est authentique. <rire> là, t'as perdu mais quelque J'ai perdu ma casquette. <rire> ah, mais non, elle est là. Ah non. Non, non, je sais plus où j'ai... Elle <rire> là, ta casquette. Ah, elle est où <rire> Allez là, oh, j'ai perdu ma casquette. On n'a rien préparé ah, les amis. Non, non, D'ailleurs, j'ai retrouvé Non, parce que quand même Air Force One, euh, ça m'aurait embêté de la perdre. Hein. Les amis, je vous remercie d'être fidèles à sa vidéo et fidèles à tout ce que je vous, <rire> à ce que je vous offre et offre, tout ce que je publie. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Pour l'heure, nous, on va aller manger un bout. Ouais, oui, on va aller manger un bout parce qu'on avait dit qu'on allait manger un bout. Puis on n'a pas mangé un bout, on n'a pas, pas trouvé des hamburgers, on n'a pas trouvé des hot dogs. Hein. Maintenant, je vais aller manger des frites. À bientôt les amis, ciao. ciao.